Mesdames et messieurs, juste avant de parler de Best Of et que vous puissiez prendre votre plaisir en regardant cette vidéo, stream 24h samedi, samedi 17h, le jour de Noël, ce sera le 25, voilà. Il y aura pas mal de cadeaux, j'ai réussi à négocier pas mal de trucs, n'hésitez pas à venir. Tous les cadeaux que vous allez pouvoir gagner vont être annoncés sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, mais aussi sur Discord, donc rejoignez mon Discord. En tout cas, voilà, je ne vous prends pas plus sur le Best Of. Rendez-vous samedi 17h, le 25, ça va être génial, on va faire plein de choses. Le planning n'est pas encore fait mais il sera annoncé sur Twitter et Discord parce que je suis un peu dans la sauce aussi, il y, plein de, il y a plein de choses que je veux faire et qui ne rentrent pas dans le planning. Donc voilà, gros bisous à vous, c'était Bichard et rendez-vous le 25 pour le stream à 4h et sinon même maintenant en fait je suis en stream au moment où la vidéo sort parce que je stream toute la semaine quoi. Enfin, voilà, allez bisous, faites kiff. Qui va le savoir, ce week-end j'en ai vraiment profité pour travailler Genre j'ai travaillé, j'ai enchaîné plusieurs choses J'ai fait tout ce que je devais faire ce week-end Parce que je streamais pas tu vois, enfin j'ai travaillé pour le bien de ma chaîne <rire> Zero van, j'avais oublié le novembre. Mais moi aussi j'ai oublié Avec Halloween, avec le Z-Event, avec euh, la fin de mon stage, avec la, le, le truc à Paris J'avais oublié, il n'y a que quand j'ai fini de me... je me suis dit putain merde Oh, je rigole, je rigole. oh putain oh la roue libre. <rire> je me suis rendu compte de ce que j'ai dit. Ah Oh, y'a Damien, mec, mec, mec Y'a Damien dans mon chat. Non. Oh, je vais pleurer, Il est pleuré mec, c'est Damien 26 dans mon chat. Damien dans mon chat, ça fait c'est sûr, je peux pas y croire. Je peux pas, je peux pas mec, On se parle. Je peux pas y Damien, oh. on ne peut pas y croire. Se on, se pas. Années, on, là, on est en vocale ensemble. Oui, mais t'es pas Damien 26 Faire les côtés aussi, Il hein. y a les côtés. Euh... On les murs et ça se sur le marché. mec, mec, il y a des rouges partout. Oui, le mais plus net à 69, hein. 64. Bah, enfin, vous avez un bizarre, mon gars <rire> bah, C'est le, le, le chiffre, le nombre parfait. On a gagné, c'était facile. Je merde, bro. Ah, bah, français Ça reste monsieur Le bâtard, il m'a baisé. Ah, Vas-y, je regarde alors. Non non non non non non non si non. Si je veux casse, je veux casse, je veux casse. Non non non ça va. Si si si. Non autant qu'on fasse du devenir hein, c'est pas grave. <rire> <C 'est marre>. <rire> <rire> pas fait, je peux pas. Nous t'as-tu des ailes Je. Euh... <rire> là c'est là c'est t'es en train de te lécher les couilles quoi. <rire> c'est c'est non non, bah non on est sur Twitch on sur faces <rire> What ta langue Quelle la ma langue Wesh La quoi ma langue Mais du coup j'étais en un stage en service de, de chirurgie digestive et on a fait l'admission d'un patient qui euh, s'est rentré une aubergine dans le FIAC. Ah officiellement je suis un étudiant infirmier. <rire> en fait pour les étudiants infirmiers, je suis étudiant infirmier. Pour les gens de ma chaîne Twitch, je suis streamer. Pour les gens du volet, je suis arbitre de voler. Oui, oui Devant 5000 oui, personnes, tu es oui. à l'aise, mais devant 80 personnes, il n'y a personne. Non, mais c'est pas, pas pareil, ils sont en face de pas moi. Pas ils me bon. regardent avec leurs gros yeux globuleux. Oh oui, mais là... The girl beautiful and sea swim. And then you the go Vous avez connu la chanson Night for me.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 Allo? Oula, euh, you. Oh. Je suis un putain de monstre. Je suis un putain de monstre. C'est abusé. Non, mais c'est. C'est un jeu. Mon niveau est stratosphérique, hein!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 J'ai des potes qui m'envoient des messages et tout. Alors quand c'est sur Snap, je peux pas les voir. Quand c'est un SMS, je les vois, des fois je leur réponds. Et puis parfois je reçois des messages sur Discord. Et vous savez, je me dis, euh, c'est important de répondre aux messages sur Discord assez rapidement, tu vois. Du coup, j'ouvre parce que je me dis que ça doit être urgent. Surtout quand c'est un modo qui m'envoie un message. Et que surtout quand genre, je m'attends pas et que le modo, il m'envoie un message de fou comme « ma Matof, il est excité par toi ». Là, je me dis, mais pourquoi Pourquoi je pensais que c'était important <rire> Non mais j'en peux plus, j'en peux plus <rire> Ma copine va me, va me quitter Car je suis en plein de tracker sur toi Et que je te lâche pas du regard Mais les gars je fais quoi avec vous là Oh là là mon dieu, mon dieu, oh mon dieu C'était sûr, bah oui Mais tu veux que j'enlève le chapeau Ah ouais j'ai oublié, attends, je vais le faire tu, Faut que tu sur ton launcher Vas-y je fais ça bah, crie -moi fort, Oh, hé hein, eh eh oh On voit ton chapeau Est-ce que une tu m'entends Eh oh, oh, oh 走 La bouche ouais, je... Je... Oh, je C'était gros comme une maison, hein. vraiment Mais j'ai attendu devant mec. T'es tombé toi aussi Oh non c'est abusé Vous êtes des PNJ, hein. non vraiment Oui, on l je l'ai cadé sans faire exprès. Ah en bas. En bas, très bien. il fight il va, il va, il va, il il va, il va, il C'est toi? Oui <rire> mais t'as un ah putain de voleur, Lucas <rire> Ah non, c'est mérité, frère! C'est bon, non, il a détruit de Omega de devant de mes heure, yeux, je gros! je toi, mon. Oh non, non! Impossible! C'est pas possible! Alors, pour le speed game, du coup, je pense que ça va être décalé, voire même annulé. Hein. C'est que. Y'a plus une autant de hype au début, euh, les gens seront peut-être plus aussi chauds. Ça teste encore. <rire> Surprise Je me dis que chaque jour que Dieu fait, il est possible que la caisse que je lâche en live soit entendue par ma future femme. Non parce qu'on rigole, on rigole, on voit pas le fond du bol. Mais... Astor-ci Vous entendez Ah oui Astor-ci il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute qui est ma future femme. Ça se trouve, tu es ma future femme et tu ne le sais pas. Bah, moi, je le sais pas non plus. Je préfère ceux de Massu. Au niveau d'épée c'est vrai que moi, je suis plus... Bah, après, je suis plus P de Joyka, moi. Je trouve qu'ils ont un son beaucoup plus sourd, en fait. Il y a peut-être un peu plus de résonance dans l'épée de Massu. Mais ceux de Vodka ils sont plus secs et plus sourds. Donc, en vrai, je pense que je suis plus euh, team Vodka au niveau d'épée plutôt que team Massu. Et vous, vous êtes plus team Massu ou team Vodka Euh Joyka, j'ai dit Vodka. Oh, le Vod. Tu m'as fait tellement peur, Dorian. Tu m'as fait tellement peur. Je me suis chié. Masterclass, Dorian. Le bro. Le timing de fou furieux. On l'appelait El Timeido. Tu bandes là. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui, oui, oui. Oh mon dieu, tu m'as fait tellement peur. Oui bon c'est bon hein. Tu vas arrêter de me faire peur, que tu vois très bien que ça marche pas. Hein. Ah ah à chaque pas sous le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je m'aime et je l'aime. C'est une évidence, j'ai trouvé ma voie Je prends mon envol et je n'oublie pas Les paroles d'une chanson d'enfance Qui me rappelle d'où je viens, d'où je tiens ma chance Lumière artificielle qui fait briller mes yeux et